Bonjour les petits licornes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sans princesse pour répondre à une question euh, importante. Comment faire pour euh, masquer sa poitrine Comment faire pour la bander Comment se binder Qu'est-ce que c'est que le binding Alors le binding c'est une pratique qui consiste à cacher euh, ses seins, sa poitrine, euh, à travers un bandage quelconque. On verra les différentes sortes après tout ça de manière à se créer un torse plat et donc à masquer ses seins quand on en a. Cette pratique concerne différentes catégories de personnes. Il y a les personnes qui se travestissent et donc qui vont euh, se déguiser, performer euh, dans un autre genre. Donc c'est souvent des femmes avec une poitrine qui vont avoir besoin de performer soit pour une pièce de théâtre, soit pour une euh, soirée costumée, euh, pour un cosplay euh, lors d'une convention, euh, pour euh, un spectacle de drag king par exemple voilà c'est une occasion ponctuelle où ces personnes vont avoir besoin de dissimuler leur poitrine d'une quelconque manière ensuite nous avons les personnes trans donc en particulier les garçons trans ou les personnes non binaires trans euh, qui sont assignées filles à la naissance et qui donc euh, vont avoir besoin ponctuellement ou tous les jours euh, de se bander la poitrine, de la dissimuler, de façon à créer un torse qui correspond plus euh, à leurs attentes et au passing qu'elles veulent avoir. Autrement dit, elles ont besoin de modifier leur apparence pour que euh, les personnes qu'elles rencontrent euh, dans la rue les perçoivent euh, plus facilement comme euh, des garçons ou comme des personnes plus androgynes. Ça dépend un peu des, des souhaits. Je vais faire un petit tour des techniques de binding. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment on fait, de quel matériel spécifiquement on achète, euh, quelle marque est mieux qu'une autre, etc. Mais euh, je vous renvoie à la barre d'infos où je vais mettre plein de liens pour choisir un binder, comment positionner une bande, euh, etc, des forums de discussion, bref, je vous mets tout ce que vous avez besoin pour ensuite passer à la pratique. On va commencer avec des techniques de binding euh, qui sont faites pour être utilisées très ponctuellement et pas très longtemps. Tout d'abord il y a la bande, donc c'est une bande euh, qu'on achète en pharmacie. Vous voyez très bien le style, euh, comme quand on a une entorse, etc. Et donc euh, cette bande va servir à euh, se bander la poitrine. L'idée c'est de euh, prendre les seins et de les ramener vers l'arrière et d'avoir une autre personne, parce que tout seul c'est difficile à faire, euh, pour enrouler au fur et à mesure la poitrine et la comprimer euh, de façon à créer l'illusion d'un torse plat. Donc c'est une technique qui est destinée à un événement ponctuel, par exemple une soirée ou un spectacle. Euh, il faut faire attention parce que du coup le risque c'est de trop serrer et du coup de se couper la respiration, euh, ce qui n'est absolument pas souhaitable, mais ça fonctionne plutôt bien et c'est pas cher. Un petit peu dans la même veine il y a la technique du scotch. Euh, donc là vous comprenez tout de suite que c'est vraiment pour quelque chose euh, de très ponctuel, euh, c'est pas fait pour durer longtemps, mais c'est notamment les drag kings qui, lors euh, d'un show, ouvrent leurs chemise euh, qui trouvent cette technique fort utile, donc ça consiste à faire la même chose qu'avec la bande, c'est-à-dire prendre les seins et les écarter, les aplatir sur le côté, mais du coup en prenant du scotch, pour les plaquer vers l'arrière, et l'avantage c'est que contrairement à une bande, on peut ouvrir sa chemise et on voit la peau euh, du torse. Par contre faut faire vraiment attention, c'est pas le truc le plus agréable du monde de se scotcher les seins, en particulier les tétons, c'est un coup à se faire très mal, donc voilà, faites très attention, et encore une fois c'est pas pour longtemps. Ensuite, on arrive euh, sur des techniques de binding qui peuvent être utilisées euh, pendant plus longtemps, pour toute une journée, ou qui peuvent être en particulier utilisées par les personnes trans. Si on n'a pas une poitrine euh, qui est très importante, on peut facilement utiliser une brassière de sport, comme celle-là, sans armature, euh, ou un maillot de bain. Euh, qui va permettre du coup de plaquer un peu plus euh, la poitrine. Ça ne dissimule pas totalement la poitrine mais ça la plaque un petit peu et ça a l'avantage euh, d'être trouvable facilement en magasin. Ensuite il y a des brassières de compression, un petit peu comme ça. Euh, donc qui se placent ici, qui peuvent s'ouvrir sur le côté, dans le dos ou devant, enfin bon ça dépend un peu. Qui permettent de bien plaquer les seins, pour peu qu'on les mette encore une fois euh, vers l'arrière. C'est un tissu assez élastique, c'est assez fin. Euh, et c'est pas encore aussi cher qu'un binder. Le binder, c'est vraiment un sous-vêtement à destination euh, des mecs trans ou des personnes non binaires trans qui est fait tout spécialement pour dissimuler la poitrine. Il y a sur le devant euh, une partie un petit peu rigide euh, qui est extrêmement serrée, c'est très très peu extensible et quand on se met dedans, du coup, on est très serré et encore une fois, on plaque les seins vers l'arrière, plus rien ne bouge, et tout va bien. L'inconvénient, c'est que c'est très rare d'en trouver en boutique, il euh, y en a quelques fois dans les sex shops et encore, sinon il faut les commander sur internet, et ça coûte euh, extrêmement cher. Euh, c'est bien, en général, aux alentours de 50 euros voire plus, donc c'est pas forcément à la portée de tout le monde, malheureusement. Euh, après, il faut savoir qu'il y a pas mal euh, d'échanges dans les associations trans, euh, des mecs qui donnent leurs anciens binders après avoir eu une, une mammectomie. Il y a donc parfois des moyens de les récupérer d'occasion. Il est conseillé de ne pas se binder pendant plus de 7 heures, euh, de ne pas se binder quand on fait du sport, d'avoir au moins un jour de repos dans la semaine où on ne se bind pas et où on laisse euh, la peau, la poitrine, tout ça respirer et il est extrêmement déconseillé de se binder la nuit. De toute manière, si vous respectez la règle des 7 heures, du coup vous pouvez pas vous binder la nuit si vous vous êtes bindé la journée, enfin bon voilà. C'est ce qui est conseillé pour ne pas avoir de soucis de respiration, pour ne pas avoir de soucis au niveau de la cage thoracique, pour ne pas avoir de soucis au niveau euh, de la poitrine. Après évidemment, chacun fait ce qu'il veut de son corps, en particulier des personnes trans qui ressentent le besoin de se binder plus souvent, plus longtemps, euh, bah, parce que sinon, si elles ne le font pas, euh, elles se sentent très très mal, donc bon voilà. En tout cas, moi je vous ai dit ce qui était conseillé et ce qui ne l'était pas. C'est tout pour cette petite vidéo, n'hésitez pas à aller faire un tour dans la description où il y aura plein de tutos, de liens, de forums, de tout ce que vous voulez pour en savoir plus et pour choisir un binder et tout ça tout ça. N'hésitez pas non plus à poser des questions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce vers le haut, de partager la vidéo sur les réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour de prochaines réponses à vos questions. En attendant, portez-vous bien, c'était Prince.